Bonjour, Alors aujourd'hui je vais vous présenter euh, le montage des deux condensateurs électrochimiques sur la carte NADAT V2. Donc Pour ça, vous allez avoir besoin d'un fer à souder, que je vais mettre en chauffe. Voilà. Des petites cales en bois, de la brasure, mon cutter à la poche, pince coupe pince en général, rase si vous n'avez pas et puis quelque chose de plat qui permettra de cambrer les pattes du euh, des condensateurs. donc je prends le sachet antistatique et je l'ouvre il suffit de faire une petite entaille comme ça pour éviter les, les dégâts, n'ouvrez pas tout le sachet avec le cutter. Voilà, là. Et vous avez le contenu qui apparaît. Donc, une cartonne à date V2. Deux condensateurs électrochimiques qu'il va falloir braser. Alors, ce qui est important. c'est de déterminer le sens des condensateurs. Alors, je vais me rapprocher sur la, sur la carte. Les deux empreintes à équiper sont euh, centrées au niveau du connecteur USB. On peut le voir de l'autre côté. Il s'agit de C34 et C2. C35 étant un condensateur qui est euh, qui n'est pas utilisé, qui est un, un équipement de test, pour les qualifications. Donc, je vais vous proposer de le monter par le dessus, en général c'est ce qui est le plus pratique, mais on peut aussi faire un montage par le dessous, c'est selon, selon la configuration de votre montage. Donc, on le voit peut-être pas très bien, mais le, les polarités des condensateurs sont, quand on présente la carte dans ce sens, on remarque que le plus est à gauche et le moins à droite. Alors, sur un condensateur électrochimique, le moins, c'est euh, la pâte la plus courte, mais aussi une bande blanche avec un sigle moins dessus. Donc, pour cambrer le condensateur, je vais le présenter avec la pâte courte sur la droite. Je vais prendre une, donc mon réglé. Je vais venir mettre environ 2 mm entre le bord du condensateur et le réglé et je cambre tout simplement. Voilà, J'ai mon condensateur qui est cambré, qui est prêt à être brasé chose de l'autre côté. Je mets ma, parte, ma pâte courte à gauche, je laisse 2 mm, je cambre, et là j'ai mon condensateur qui est prêt à être brasé. Voilà. Ensuite, alors l'antenne est connectée, je propose de la laisser parce que les tests de la carte ont été faits avec euh, avec cette antenne et euh, le connecteur UFL supporte euh, assez peu de cycles de connexion, déconnexion. Et donc ce serait dommage de perdre en qualité de réception euh, à cause de. d'une désinsertion, d'une déconnexion, une mauvaise reconnexion. Euh, voilà. Donc les deux condensateurs sont, euh, sont présentés. Ce que je vous propose, c'est de prendre. Euh, euh, un petit bout de papier ou bien euh, un petit bout de papier que j'avais euh, pour mettre sous le sous le condensateur et en fait ou un petit bout de carton peut-être que ça irait mieux euh, pour mettre sous le condensateur pour le euh, faire un petit gap un petit espace hein, entre les deux euh, voilà et donc vous retrouvez là les deux condensateurs à braser. Je vais utiliser une petite cale en bois pour mettre tout ça comme il faut. Vous mettez les pattes droites du condensateur. Il roule. donc on voit que... Et une fois que vous avez quelque chose de droit, vous pouvez par exemple... Moi, je vais utiliser la bobine pour faire du poids. La bobine d'étain pour faire du poids là je me retrouve avec une configuration qui est pas trop mal pour faire ma brasure, je vais zoomer alors ce qu on qu'on va arriver voilà alors c'est une première pour moi parce que je fais une brasure je vais redresser les pattes bon, ça va à peu près j'ai coupé un bout d'étain pour ne pas être voilà avec la pince coupante je remets mes pattes droites et donc avec une panne de fer propre je mets un peu d'éteint sur ma sur ma ma panne et je viens réaliser la brasure hop, voilà Première brasure, deuxième brasure, troisième brasure, quatrième brasure. Voilà, bon, c'est peut-être pas les plus belles brasures du monde, mais... J'avoue que derrière un appareil photo, c'est un peu plus compliqué. Donc vérifiez que les brasures sont bien, sont bien exécutées, vous pouvez enlever le carton. Bon. Vous voyez que les, les, les condensateurs ont pris un peu de tangage, mais ce n'est pas très, très important. Je dirais ce qui est le plus important, c'est d'avoir un petit cap pour que le condensateur ne touche pas et un petit peu d'espace. Voilà. Ensuite, à la pince coupante, vous pouvez couper les pattes. Votre carte a ces deux condensateurs. On va attendre que le zoom fasse son office. Équipé. Vérifiez une dernière fois que vous ayez les les deux signaux négatifs sur les pastilles rondes et donc de facto le, le pôle positif du condensateur sur le plus voilà vous pouvez monter votre carte sur un raspberry pi ou l'utiliser directement en mettant une carte sim et en, en connectant avec un câble micro usb sur un ordinateur euh, la carte à bientôt